Parce que c'est le plus gros corps groove gap qui a jamais été fait Vraiment c'est abusé, un manpower à côté c'est de la merde C'est chiant Let's go ah En plein saut il a dit qu'il avait glissé. What Allez, allez déboîter l'épaule Ah. Ça va, ça. Oh, ah putain, à je peux rien faire avec On est euh, sur les toits, sur les toits d'habitude que vous connaissez mais on a encore plein d'objectifs et moi j'en ai un euh, ici là qui me fait un peu bader j'ai envie de faire un Lloyd Gap depuis longtemps et là je crois que j'en ai trouvé un L'idée c'est de partir du toit derrière moi là et d'arriver ici je me suis fait un petit arrivé smooth, genre avec euh, la toiture végétale. Le truc c'est que je dois en fait viser parce qu'il y a deux obstacles. Je dois arriver entre ça là et ces petites euh, petite évacuations d'air. Okay. Mais bon l'élan est parfait, il y a la petite pression qui monte là, mais Ouh. Vous êtes prêts ou quoi ouais. Ouais. ouais. On n'a pas pris de toi. Bon là, il y a Matt qui vient de faire euh, l'og gap euh, de Karlan. Il s'est bien préparé pour le faire. Ça s'est ultra bien passé. Merci. Et il euh, y a Shukai qui est en train de se chauffer pour refaire le cork qu'il avait déjà fait euh, sur le même spot. En fait, ouais, je me prépare. Un petit sol qui accroche. Mais non, mais là, droit, je ouais. fais une pré en 3-6. Ça fait déjà peur. Alors euh, <rire> après, si je le fais en 3-6, euh, bah, ça part direct en cork. Hein. 3, 2, 1. il arrive. <rire> il a crié pendant son saut, <rire> c'est la routine, Putain, il est trop chaud. Déjà juste la prep elle fait, elle fait vraiment peur. Et maintenant il va faire un cork. Je sais pas, je sais pas si je vais faire. Ok, donc ça c'est bon. Je Ça y est il va encore s'envoler. Voir un mec popper en cork entre, entre deux toits, c'est de la folie. 3, 2, en plein saut il a dit qu'il avait glissé What J'ai glissé sa mère hein. <rire> Il l'a glissé mais il a réussi Heureusement en vrai parce que putain attends, Le gap putain, il putain, est putain, énorme Bon bah là le toit il glisse beaucoup trop pour continuer ici Du coup on va aller sur un toit juste à côté Où on a repéré d'autres gaps et un moyen de se faire plaisir. Les gars, ils ont prévu de faire euh, encore des petites dingueries. 13, 14, 15, 15 17, 17, <rire> 17 pas. Bon, ouais, Shuka, il va faire corps, ou je sais pas ce qu'il va faire là. Euh... En fait, le roof gap il ressemble beaucoup au Manpower au niveau de la distance et euh, du gap. Je pense que Shuka, il va kiffer parce que l'arrivée la, elle est vraiment smooth en fait, c'est de la végétation. Du coup, euh, c'est beaucoup plus euh, agréable que des graviers. En fait, il n'y a aucun moyen de sortir après le gap. Du coup, on a pris une échelle euh, pour euh, descendre du toit euh, après le roue-gap. Euh, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Oui. Avant, ah on travaillait sur les chantiers, hein. Enfin... travailler. <rire> je pense que les gars, ils vont partir en front. Romain et Louis, peut-être qu'ils vont se chauffer. Et puis Shukai, si on arrive à faire des... un bon élan de palette, pourquoi pas encore C'est un malade, ce gars. Chaque fois qu'on fait un roof gap, il, veut le corps. il y a moins de drop, mais c'est quasiment en dimension le manpower. Moi je suis chaud de le faire en droit. Je vais ouvrir le bal et après ça va chauffer tout le monde. Hein C'est chaud comme il l'a éclaté ouais, oui. Ok, trois. C'est chaud, l'épaule là. Le véhicule, ça part vite des fois. Il est trop... elle, elle, elle est déboîtée, l'épaule. Il a trop mal. C'est niqué l'épaule là Ouais, elle est déboîtée, l'épaule. Genre, il ne faut, il faut pas la bouger. Ils avaient croc Moi aussi, j'ai entendu le là ouais. C'était dénerrant. Moi, j'ai entendu le clac aussi. Je pense que c'était luxé quoi. Quand il a fini son front, il, il a pas engagé la roulade. Du coup, il a mangé un gros, euh, un gros choc. Et du coup, là, Skip, il a l'épaule décalée, déboîtée, tout ça, tout ce que vous voulez. C'est terrible. Elle est déboîtée vraiment hein Bah je sais pas, là j'ai très très mal, on va pas bouger du tout. Je trouve, on va juste la reboîter et ça va être nickel. Faut prier hein oh, il y a... Putain c'est terrible en vrai ouais. ah. Visiblement Romain est blessé, même si on s'entraîne hyper régulièrement, ça nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri des blessures, et du coup faut faire quand même sacrément gaffe. Là il y a sa mère qui revient du taf, du coup elle va l'emmener à l'hôpital dans la foulée. On espère qu'il va revenir vite euh, pour bouger avec nous. Mais bon, nous on va continuer de training. Il y a Chuka qui a des petits projets là. C'est parti oh, Ça va partir fort. Ça va partir ah, non, fort. Ouais, bon. Là c'est bon, c'est sûr, ça part en cork. Cork, ah c'est sûr, c'est sûr. Si je fais bien spot, ça part fort. Des petites palettes là. Genre jusqu'ici là. Enfin, mes trois pas. Je prends max d'élan. Pam, pam, pam. Pam, pam. Tout le monde le fait en front, en droit. Je fais ma spécialité, hein. Corker, hein, On va se mettre en recherche de... de palettes, mais en fait, que ce soit bien rapproché, genre ça, ça va pas, quoi. Est-ce qu'il va mettre son pied Ça va être terrible, Avec ouais, je suis oh, ouais, c'est parfait, ça. On va faire un café Waouh, wow, c'est parfait Ouais. ouais. là. Le c'est la... lesquels les autres Ouais, Mehdi, c'est. Oh lui. Ha <rire> pas légère. Ouais, mais t'es là-dessus, celle-là Si, c'est pas mal. C'est pas mal, hein ah, C'est très bien. <rire> c'est un genre de départ T'inquiète pas. Et ça Moi aussi, ça va clairement, clairement le faire. <rire> ça va clairement le faire. Moi je vais le fumer! Oh putain! Bah pour le coup là ouais, je pense que c'est le plus gros cork roof gap qui ait jamais été fait s'il si le fait. Vraiment c'est abusé, un hein. manpower à côté c'est de la merde. C'est chaud. Ouais. La narve que j'ai fait un si gros saut c'était pour le manpower. Ça date un peu mais en vrai y'a pas de raison, écoute. Hein. <rire> y a pas de raison pour que ça repart pas. il déconne. La chaleur monte à la tête. Attends, je fais des fêtes. Ah, c'est 100% le en fait. Je crois qu'il commence à être prêt, là, ça y est. Il va pas tarder à l'envoyer. En vrai, euh, même nous, on a la pression pour lui, je crois. Ok les gars Allez Chouk Allez Allez Chouk 3 Oh, il m'a envoyé Oh le fou Let's go Oh la dinguerie Wouh yes La pression elle est partie là, là je me sens bien là. mec oh, mais mec mais mais plus... C'est <rire> <C> amusé <rire> Oh putain la vache, on était tous en groupe là Il y a eu un espèce de silence pendant deux minutes. Genre c'était un c'était un moment trop particulier et là il a fait « Ok les gars on a tous gueulé !» Et là il est parti mec, c'était un truc de fou en vrai oh, <rire> C'est sensation, c'est un truc de fou parce que c'est lui qui fait le tricks Mais genre tout what le monde le ressent là, c'est « waouh Ah c'est incroyable. incroyable, je sais pas comment il arrive à aller aussi loin en cork Il a, il a inventé une nouvelle technique, c'est vraiment fou il... En fait on a regardé un clip un moment au ralenti et au début il est, il est vraiment tout droit On s'imagine pas du tout qu'il va faire un cork et pourtant, il arrive quand même à faire un salto. j'arrive Je comprends vraiment pas, il est vraiment trop fort. Eh hey gros, moi j'ai caché mes yeux. Quand je faisais pas la je faisais comme ça. Je voyais juste sur télé. <rire> Folie, Les gars, Je sais pas si vous vous rendez compte, ouais, mais à chaque fois qu'on fait un truc, un roof gap, moi je le fais en droit. Il y a déjà moi du airtime. Franchement, joué. je suis en l'air. Les gars, ils le font en front Et lui, il le fait en cork. Mais c'est un putain de génie. Un cork Un cork Un cork Un, ou un double, double Un double <rire> C'est quoi dans un an C'est Un double <rire> Bon les gars c'est la fin de cette vidéo on espère que vous l'avez kiffé parce qu'elle était plus axée parcours mais nous on kiffe ça autant que le, le cliff. Petite annonce, on se donne rendez-vous le 7 juin à Rennes au 4 bis parce qu'on a la chance de pouvoir exposer nos photos. Donc voilà vous allez pouvoir découvrir deux ans deux ans d'exploration, de, de voyage, de cliff et de parcours derrière l'objectif de, de Félix. Donc euh, voilà, on vous attend nombreux, ce sera l'occasion de se rencontrer, de se voir, de, de répondre aux questions s'il y en a. Et on aura aussi en avant-première euh, notre nouvelle collection de vêtements. Donc là j'ai un petit t-shirt, j'ai un, un des items de la collecte. Je vous montre ça tout de suite. Hop voilà, c'est une collègue qui sera basée un petit peu plus sur le cliff. Donc euh, on a tout designé nous-mêmes. On aura l'occasion d'en reparler plus profondément dans une autre vidéo où on vous présentera vraiment bien tous les t-shirts. On a pas mal de petites surprises aussi. Il y a des gourdes, il y a des shorts, des maillots, voilà. On va vous présenter tout ça. Il y a un petit logo à l'arrière. Voilà, je vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous le 7 juin à notre expo au 4 bis à Rennes. N'oubliez pas. Et dimanche prochain pour les nouvelles aventures. Allez, ciao